Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai 2021. Euh, la question est savoir si on va avoir un été explosif sur l'or, parce que ça semble à ça. On a vraiment euh, des euh, signes qui nous permettent de penser que le rebond qu'on a eu en, en mars euh, euh, tient et on est à, au sommet du couloir là, euh, que j'avais tracé ça fait très très longtemps. Mais surtout, c'est au niveau des minières. On voit les minières qui commencent vraiment à, à exploser, donc il y a beaucoup d'intervenants qui rentrent dans le marché au niveau de l'or. Et euh, le tout accompagné euh, d'une inflation qui continue euh, sa course. Euh, l'inflation au Canada, on est rendu à 2,2%. Euh, en tout cas, euh, beaucoup, beaucoup d'inflation un peu partout, on le constate dans la réalité, même si Powell dit que c'est une tendance mineure, que dans le fond, euh, il contrôle l'inflation. La réalité, non, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Comme vous le savez, euh, donc euh, beaucoup d'argent, ça signifie beaucoup de, de euh, potentiellement de personnes qui sont prêtes à acheter, je pense. Il y a des personnes qui arrivent juste là, mais il y a beaucoup beaucoup de personnes qui en ont profité pendant la crise du coronavirus pour euh, payer euh, leurs dettes. Euh, C'est une bonne chose parce qu'il euh, y avait beaucoup de personnes surendettées. Cependant, au Canada, oui, on, on constate une grande grande un grand surendettement un peu partout euh, dans les provinces. Donc, euh, à cause des des maisons, tout simplement euh, où l'immobilier a explosé littéralement. Mais là, on est à la veille de l'ouverture. Nous, ici, on parle du 28 mai au Québec. Euh, notre cher Bon, Monsieur Saint-François Legault euh, nous permettra peut-être d'aller euh, justement euh, euh, flirter euh, au niveau des terrasses euh, au niveau euh, des, des restaurants donc euh, il retarde il retarde il n'y a pas de plan c'est de l'improvisation Eric euh, Duhem en parle pas mal et je, je suis Eric Duhem parce que je trouve que euh, dans tout cette crise-là euh, était logique et sage, tout simplement. Et euh, ce qu'on va voir, ce qui va se produire cet été, moi, je suis sûr qu'il va y avoir un engouement pour l'extérieur. Et c'est bien parce que euh, si euh, toutes ces barrières-là peuvent euh, enfin euh, tomber, euh, les personnes vont être prêtes à retourner, euh, aller, euh, aller flirter des euh, petites terrasses, aller euh, prendre des cafés un peu partout, et je pense que c'est une bonne chose pour les commerçants qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Et il faut se dire qu'il y a beaucoup de commerçants qui n'auront pas les reins assez solides pour euh, tenir, euh, dû au fait qu'on leur a... Euh, oh, euh, mis euh, des bâtons dans les roues pas mal sévères, donc euh, c'est ça, ça s'en vient et euh, je l'espère de tout mon cœur parce que dans le fond il euh, euh, y a presque plus de cas au Québec euh, ben, je parle du Québec mais c'est un peu partout là. les cas s'atténuent et c'est un peu normal avec l'été aussi là. Euh, écoutez, je suis pas un virologue mais on sait très très bien que lorsque l'été arrive, les virus tombent, vous pouvez voir euh, il y a un an c'est la même chose qui est arrivé, l'été passé, pas de cas et peut-être que notre cher Arruda national euh, ce, cet autre va nous dire que c'est la quatrième vague et là euh, que c'est terrible, tout le monde va mourir. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais en tout cas, pour l'été, on pourra avoir un, un petit délai là, pour euh, justement en profiter un peu et euh, faire aussi profiter euh, la, la manne qui se trouve dans plusieurs comptes de banque des personnes qui, euh, qui, qui puissent faire tourner les fameux commerces qui ont souffert beaucoup. Donc, on va commencer avec l'art, tout simplement. Euh, comme je vous dis, euh, on est dans un... Euh, si je regarde l'or elle-même, comme je vous avais dit il y a quelques semaines, là, parce que c'est un graphique hebdomadaire, le RSI qui est toujours un signe avant-coureur de ce qui va se passer. Mais là, tous mes indicateurs sont euh, prêts à se retourner. Et euh, je vais vous expliquer, c'est assez facile à voir pourquoi que pourquoi que pourquoi ça, ça l'or monte, parce que ben, dans le fond, c'est l'incertitude, mais c'est plus que ça, c'est que le dollar américain perd des plumes, on est à 89 86 on va aller voir ça tout à l'heure, donc l'or, on est à la veille de la cassure ici, et ce qui... on va changer ça, parce que je vais vous montrer... Euh... Euh, les minières aussi. Euh, ce qui est encourageant, c'est non seulement que l'or, euh, l'or à la dernière montée qu'on avait eu, c'est l'or qui menait et les minières suivaient. Et là, euh, c'est un scénario contraire. Les minières euh, poussent vers le haut. Ça, ça se trouve être XAU, qui se trouve être les minières d'or et d'argent. Et ça pousse vraiment fort vers le haut et l'or euh, suit, bien entendu il euh, euh, y a beaucoup d'intervenants qui rentrent dans le marché et c'est très, très positif pour l'or. On pourrait vraiment avoir un, un, un, un été explosif pour l'or et ainsi peut-être connaître, euh, redépasser l'ancien sommet qu'on avait connu ici euh, en août 2020, donc et la période aussi regardez, mars, ben là c'est sûr qu'on avait eu la crise du coronavirus, mais mars jusqu'en août, c'est une bonne période, donc pour l'or donc la dernière année, les autres années je vais pas vérifié bon, ne prenons pas le temps pour ça, non mais on est en consolidation de toute façon, donc si on repart à la hausse, on pourrait aller redépasser l'ancien sommet ici qui était de 2000 on va dire 2000 bon 60 70 70. Donc euh, pour l'or, c'est très très positif long terme. On regarde ça, c'est que enfin cette longue consolidation de 8 mois euh, pourrait enfin exploser et au niveau de l'argent ben c'est un peu la même chose. Ouais. C'est comme ça. Euh, on vient de casser le fameux canal que je vous avais donné ici donc l'argent on sait que c'est plus euh, euh, ça monte plus rapidement là. C est, c est, donc le gain pourrait être vraiment euh, rapide et euh, un mouvement rapide rapide je pense que pour moi en tout cas euh, comme je vous ai dit souvent moi je suis déjà rentré dans les minières d'or et d'argent et ça fait un, un petit bout donc il euh, y a quelqu'un qui me demandait est-ce que c'est le temps de rentrer Ben je, je dis toujours c'est à vos risques et périls parce que moi je vous donne pas de de conseils d'investissement. Je, je vous dis ce que j'achète, tout simplement, mais je pense que c'est un, un temps qui est excellent pour qu'on puisse réentrer encore dans l'or et l'argent. Et on le voit aussi dans GDX, qui se trouve être euh, un ETF sur les minières euh, d'or, et euh, GDXJ, qui se trouve être un ETF aussi sur les, les juniors d'or, et le changement de... de, de de direction est vraiment là, donc c'est très très positif, les grandes minières, on voit que Franco-Nevado, plusieurs entrent dans le marché encore, on retourne à l'achat, on a fini, on semble avoir fini le, le, le, le la, la, la douleur qu'on a suivi depuis longtemps, ici on a GDL qui est le TF de l'or, plusieurs doutes de ça, mais parce que c'est de l'or papier, là. mais je veux pas embarquer dans le débat, je vous dis que lui aussi est en retour, et en contrepartie, regardez le dollar américain euh, qui poursuit sa chute. Le dollar américain est rendu sous les 90, donc euh, euh, DXY, dans le fond, qui est rendu sous 90. Et ici, sur le long terme, on voit que le dollar américain, comme je j'avais presque pas de doute, excusez... Euh, ne franchirait pas cette fameuse ligne là ici, là, cette tendance là à long, long terme qui a été cassée donc on s'en va peut-être à des nouveaux euh, des nouveaux creux euh, probablement qu'on pourrait casser ce creux-là 88, 92, je l'ai mis là parce que c'est des anciennes résistances euh, on avait eu un support ici euh, en 2018, février 2018 donc euh, on est dans cette situation-là et euh, au niveau de nos indices euh, là, on a un petit peu de... Peut-être qu'on peut avoir la petite correction euh, qui devrait arriver. Moi, je pense que oui, c'est ça, on est dû... Pour cette correction-là, ça fait un petit bout. On pourrait la subir, il peut avoir une, pourrait avoir une panique, mais ensuite, la Fed va réintervenir. C'est sûr, garanti. Euh, euh, J'ai pas de doute. Donc... Euh, euh, c'est ça. Euh, c'est ce que je voulais vous dire au niveau des indices. Et euh, le CRB euh, qui se trouve être euh, euh, l'indice ben, des des commodités, qui comprend tout, le bois, le pétrole et tout le tralala, bien là, on est encore en hausse. On a une petite correction, mais ça continue à monter allègrement, ce qui présage, bien entendu, de l'inflation. Donc, euh, Rapidement aussi, Rio Tinto, qui se trouve être l'entreprise à laquelle j'ai pour laquelle j'ai travaillé pendant 30 ans, euh, et, et, et qui sont dans les matières premières, qui sont dans l'oxyde de titane. Là, dans bien, Rio Tinto, global, là, est dans beaucoup, beaucoup de… Euh, le cuivre, euh, le fer, euh, dans un paquet de de matières premières, mais des métaux. Euh, donc, Rio Tinto est en forte hausse. C'est la deuxième plus, grand, plus grande minière au monde, derrière BHP Bulletin. Donc, euh, ça présage que Rio Tinto, euh, au niveau des matières premières, euh, ça va ça et ça va bien. Donc, euh, L'ancien sommet avait été à 138. Je pense qu'on pourrait aller le flirter et peut-être le dépasser parce que les matières premières... Ben, on a eu une grande, grande distorsion de l'économie avec toute la crise du coronavirus. Et là, on s'en ressent maintenant. Au niveau du pétrole... Euh, bon c'est la même chose, on a une tendance qui, qui s'en va à la hausse, moins de force quand même, mais euh, on s'en va à la, ha la hausse, et je voulais vous parler du Bitcoin, parce que le Bitcoin euh, subit beaucoup, beaucoup de contre-coups euh, ces temps-ci, et euh, on a eu un crash assez important euh, est-ce que sur le long terme le Bitcoin va, euh... ben moi je pense peut-être qu'on va connaître une consolidation à cette manière-là, Là, ici on a eu une consolidation qui a été très très longue, euh, jusqu'à qu'ici à peu près, jusqu'en mars 2019, on a on avait atteint le sommet 2017. Donc, euh, pour le Bitcoin, il euh, y a eu sa gloire de et, et des intervenants dans le domaine du Bitcoin vont peut-être être obligés de souffrir pendant un bout. Euh, peu importe, là, comme je vous dis, je jette pas de Bitcoin, mais ce que je peux dire quand même, il y a l'Ethereum qui, lui, euh, pas encore corrigé, mais a, a eu une sérieuse poussée euh, les derniers temps. Mais euh, peut-être justement que beaucoup de personnes qui ont fait un peu de cash dans le Bitcoin vont dire bon ben, on va aller flirter avec l'or. Et euh, l'or, le graphique est plus euh, ben, il me paraît plus euh, euh, avec plus de potentiel à la hausse, et c'est ce que je me dis, dû au fait que surtout les milliards d'or et d'argent, eux, euh, euh, c'est parti à la hausse. Donc euh, c'est un peu ça, je peux pas être très très long parce que je vais travailler tout à l'heure, donc euh, avec plaisir, là, hein. Donc, euh, peut-être terminer avec ça, les, euh, les technos, on commence à sentir des soubresauts au niveau des technos, je, je vous en avais parlé, ça, ça doit être le Nasdaq, Ça va mettre un petit sommet ici, et surtout dans les, les technos, euh, ben, Tesla, euh, ça ça va pas bien pour Tesla, je vous en avais parlé la dernière fois. Euh, Netflix, euh, ça commence à, il euh, y a des personnes qui commencent à sortir justement de des technos et euh, cet argent là doit aller quelque part et peut-être regarder sur ces first majestic, euh, je pense que beaucoup beaucoup de potentiel. Euh, donc c'est ça, la technologie, euh, faire attention, euh, les technologies ont connu leur gloire et il y a euh, dans les derniers temps, et là, maintenant, peut-être qu'on a une rotation de secteur et qui pourrait faire en sorte que, ben, les matières premières, on l'a là les matières premières profitent pleinement du mouvement, là, je parle du cuivre, zinc, l'or, le bois, euh, ainsi de suite, euh, même le, le, le, la nourriture, le blé, euh, l'orge, tout ça. Donc, euh, au niveau de de, de, de l'or et l'argent, euh, ils n'avaient pas encore euh, connu de de l'or, et peut-être que c'est le temps est arrivé pour ça, et on va suivre ça, et... Euh, euh, c'est sûr que euh, l'été comme la dernière été qu'on a eu là de bah mois de mai juin euh, juillet jusqu'à août, on a eu une solide montée ben peut-être qu'on pourrait avoir une solide montée là aussi et pour, on pourrait peut-être redépasser les anciens sommets mais ça va être à suivre moi je décide de rien tout ce que je perçoit en ce moment, c'est qu'on semble avoir un, un retournement. Donc euh, moi je pense que c'est le bon temps de rentrer, rentrer de nouveau dans le marché. Là. Pour ceux qui étaient pas là ou qui attendraient, bien, je pense que c'est le bon marché de, de l'or et de l'argent, je parle. Euh, le, au niveau des, des indices boursiers, là aussi, je pense que ça va continuer à monter. Je m'attends toujours à une correction par contre, une correction quand même euh, euh, importante, mais sur le long terme, comme je vous ai dit dans mes dernières vidéos, ça va continuer à monter parce que la banque centrale ne permettra pas que ça, ça crache, euh, peut permettre un... Un mini-crash pour désengorger euh, le, tout, toute l'euphorie le, qui existe sur les marchés et aussi euh, les marges de crédit qui sont, les marges de, de, de sur marge là, qui sont loadées. Euh. Mais dans le long terme, je pense que les indices vont continuer à monter, mais surtout focusser en ce moment l'été sur l'or et l'argent parce qu'on pourrait avoir un été en or. On se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos.